Salut à tous, nouvelle vidéo, une vidéo de force athlétique, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé de force athlétique, je crois que la dernière vidéo date de début février, et euh, voilà, il est temps de vous faire un point sur un peu tout ce qui s'est passé, et euh, voilà, je vous fais un voice over, une voix off, comme ça, euh, voilà, je peux un peu euh, tout vous raconter naturellement. Et puis voilà les images c'est des images lambda d'entraînement ou des lifts de compétition que j'ai fait un peu pour vous illustrer en même temps que je parle mais donc si jamais vous avez quelque chose à faire faites le, écoutez juste l'audio voilà pas besoin de regarder les images c'est pas très important. Donc euh, petit point que je voulais vous faire sur la force athlétique, donc euh, comme vous voyez dans le titre ça s'est pas super bien passé, euh, ma fin de saison, donc euh, depuis septembre, octobre je vous retraçais un peu mon évolution, mes entraînements, mes compétitions pour m'amener bah, à mon meilleur niveau possible et bah, ça s'est arrêté en, en janvier, février j'ai arrêté de vous en parler donc en fait voilà j'approchais de la fin de saison et euh, j'allais pas très bien je vous avais dit que j'avais quelques douleurs donc euh, notamment aux genoux etc et ça avait été un peu compliqué de s'entraîner mais je m'entraînais quand même mais voilà du coup euh, la fin de saison s'est pas très bien passé donc faut savoir que la fin de saison pour moi c'était euh, fin mars et en fait ça s'est terminé par deux compétitions la première c'est les championnats de France élite qui ont eu lieu à Albi à la mi-mars, et ensuite fin mars, en fait, cinq jours après, quelque chose comme ça, il y a eu la Coupe d'Europe universitaire au Luxembourg, donc, auquel j'ai participé, et euh, voilà, les deux compétitions s'étaient pas très bien passées. Donc en fait, voilà, pour tout vous dire, euh, bah, aux entraînements, c'était vraiment compliqué. Déjà, à ma dernière compétition de janvier, j'avais fait moins bien que euh, qu'en novembre, et en fait, ça allait de moins en moins bien. Je sentais qu'au fur et à mesure des entraînements, j'avais euh, bah, de, de moins bonnes performances à chaque fois, une dynamique de plus en plus mauvaise. Et euh, voilà, je devais quand même m'entraîner parce que sinon ça aurait été encore pire. Mais euh, c'était pas fou. J'étais euh, bah, pas mal désentraîné. Niveau douleur, c'était compliqué de s'entraîner dessus et de progresser. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait les deux compétitions que sont les championnats de France Elite et euh, la Coupe d'Europe Universitaire, je vais vous mettre des images à l'écran et tout. Mais euh, voilà, c'était pas fou, les compétitions se sont super euh, bien passées, dans le sens où c'était super bien organisé, j'ai vraiment aimé les faire, mais objectivement, euh, donc euh, à, à la vue des, des résultats, les performances c'était vraiment pas ça. Donc. Pour les championnats de France Elite, donc c'est là où il y avait le meilleur niveau français, franchement trop stylé, encore une fois d'être sur le plateau et de tirer avec les meilleurs, mais voilà ça s'est pas très bien passé, au squat j'ai sorti un 172.5, vraiment galère, vraiment dur, et euh, du coup voilà je valide deux barres sur 3, au développé couché je passe 100 kg et euh, je rate 105, donc euh, voilà c'était à peu près sur, sur ce niveau d'entraînement que j'étais au squat et au coucher, donc pas de surprise. Et au soulevé de terre, j'étais un peu faiblard. j'ai fait un, un 190 kg, donc j'ai fait 2 euh, barres sur 3. En fait, j'ai validé 2 barres à chaque fois, donc 2 barres au squat, 2 barres au développé couché et 2 barres au soulevé de terre. Et euh, finalement, voilà, ça me fait un total de 6 essais réussis sur 9, donc pas trop mal, mais voilà. C'est que des performances en ça que de, de ce que j'ai été capable de faire. Donc euh, mon record au squat, c'était 177 j'ai fait 172, au développé couché 102,5 et là j'ai fait 100 et au soulever terre j'ai fait 192 et là j'avais fait que 190. Mais voilà donc euh, ça c'était vraiment compliqué mais voilà j'ai vraiment aimé y faire de toute façon en arrivant je savais que ça allait être vraiment compliqué j'ai fait du mieux que j'ai pu j'ai donné le max et euh, voilà c'est ce que j'ai pu faire au final voilà ça résulte sur une quatrième place et un euh, record au total de moins euh, 5 kg, c'est-à-dire que mon record c'était 467,5 et là j'ai fait 462,5 et puis voilà une quatrième place avec un podium euh, franchement pas accessible donc euh, voilà pas de regrets j'ai fait ce que j'ai pu et, euh, et puis voilà je suis très content d'y avoir, avoir participé ensuite 5 jours après j'ai eu la coupe d'Europe universitaire c'est oui, quelque chose comme 5 jours, je ne sais plus si c'est 4 jours, 5 jours ou 6 jours, mais c'est vraiment pas longtemps. Et euh, du coup voilà, c'était un peu la course après les championnats de France pour euh, la récupération. Sachant que c'est un peu compliqué parce que bah, moi il euh, y a une pesée à faire, je suis en catégorie moins de 59 kg. Mais je pèse pas 59 kg euh, quand j'arrive en enfin, en dehors des compétitions. Je suis qu'au moment de la pesée, donc euh, en dehors je suis un peu plus lourd. Et euh, c'était un peu compliqué à gérer parce qu'il fallait remanger après euh, les championnats de France pour récupérer et, mais en même temps il fallait perdre aussi enfin euh, il fallait pas trop manger du coup pour euh, pouvoir être au poids à la compétition suivante quelques jours après donc euh, du coup voilà c'est un peu la course, à la récupération alimentaire, le sommeil j'ai même fait une cryothérapie, c'était la, la, la première fois que je faisais une cryo et franchement ça a plutôt bien marché donc euh, assez content pour, voilà, réduire un peu toutes ces inflammations, faire, voilà, des, euh, des appels de sang et bien récupérer. Mais donc, du coup, voilà, je me suis pointé ensuite, euh, donc, 5 jours après, au Luxembourg pour la Coupe d'Europe Universitaire. Et, euh, du coup, voilà, on, je suis arrivé avec l'équipe de France Universitaire, ça s'est super bien passé, il y avait les autres nations, c'était très cool, franchement, c'était une super belle compétition. Et, euh, du coup, bah, voilà, il arrive le moment de, euh, de faire la compétition. Je me pèse et je suis assez léger, je crois que je fais quelque chose comme 58 ,3 kg 3, 58 ,4 kg 4, je crois que c'est la pesée la plus légère que j'ai jamais faite. Et euh, du coup, bah voilà. euh, je me sens bien, je me sens plutôt en forme en fait. Et euh, bah voilà. du coup, il euh, faut savoir qu'entre les, les championnats de France et la Coupe d'Europe universitaire, j'ai dû faire quelque chose comme un entraînement et demi, un truc comme ça. Mais voilà, je me suis pointé à la Coupe d'Europe universitaire. Je me suis dit voilà, je vais faire de mon mieux aussi, c'est ma dernière année en tant que... Euh, enfin, dans l'équipe de France Universitaire, donc je vais en profiter, je vais la faire, même si 5 jours après la, les championnats de France, c'est pas grave, c'est la dernière occasion que, que, que j'aurai. De toute façon, après c'est la fin de ma saison, donc euh, voilà, c'est plié. Donc, euh, on commence... Au squat, je sors un petit squat à 167,5 kg. Donc euh, voilà, c'était bah, vraiment compliqué. Vu qu'il y a eu la compète juste avant, j'étais pas mal désentraîné, etc. Mais voilà, franchement, j'ai sorti un 167,5. En fait, je ne savais pas du tout euh, euh, quel était mon état de forme à 5 jours. Enfin, 5 jours après. Du coup, bah, j'ai commencé super bas partout. Genre au squat, j'ai commencé à 160. Et bah, heureusement, parce que j'ai validé que 167. Ça me fait bizarre d'ailleurs de valider en dessous de 170, parce que j'étais assez régulier au-dessus, enfin au moins 70 voire au-dessus. Mais donc voilà, 167,5, je fais ça, je reste dans la course. Ensuite, le développé couché, je passe 100 kg, ce qui m'a un peu surpris, parce que je pensais passer moins. Mais du coup, voilà, j'ai validé 3 barres, j'ai fait 92, 97, 100, et 100 kg c'est passé, donc tant mieux. Et ensuite, euh, soulever terre. Soulever terre, en fait, c'est un, un, un, un mouvement, pour moi, qui est assez aléatoire dans le sens où, euh, euh, du coup, ça dépend beaucoup de mon jus, de mon nerveux. Et euh, du coup, bah, c'est un peu dur de savoir est-ce qu'on en forme euh, nerveusement ou non. Puis aussi, il y a le fait que, voilà, c'est assez taxant, fatigant comme mouvement. Du coup, euh, au général, quand on ressort d'une compétition après un gros de terre, il y a moyen qu'on soit bien entamé. Donc je savais pas trop et euh, du coup la stratégie c'est que bah voilà j'ai commencé très bas j'ai commencé à 150 donc vraiment je me suis échauffé sur le plateau j'ai fait 150 180 et j'ai sorti un soulevé de terre pas trop mal j'ai sorti 192 5 et je crois que c'est le meilleur 192,5 que j'ai fait donc euh, franchement c'était assez encourageant et du coup bah voilà euh, j'ai terminé sur un total avec 167 100 et 192 un total à 460 kg ce qui est 2,5 kg de moins les championnats de France et 7,5 kg de moins que ma meilleure compétition, mon meilleur total. Donc voilà, euh, c'était assez mitigé, donc je finis quand même deuxième, mais euh, voilà, c'était assez compliqué. En fait, mon total n'a fait que décroître euh, depuis novembre. Donc novembre, j'ai fait 467,5, euh, janvier 465, au championnat de France en mars 462,5 et là 460. Donc c'était vraiment compliqué, voilà, je suis sorti de la compétition, j'avais quand même mal un peu partout. J'étais content que ça terminé parce que c'est, bah, une fois que la saison est terminée, c'est là où on peut un peu relâcher le truc, faire une petite pause, s'entraîner sur autre chose, en profiter pour bien bien soigner ses petits bobos, faire un point vraiment sur tous les entraînements qu'on a, sur les entraînements qu'on va faire, nos objectifs, et voilà, content de pouvoir repartir sur autre chose. Mais voilà, cette fin de saison, ça a été assez amer. Même si pas trop parce que bah je voyais que j'avais de plus en plus mal. Et en fait j'ai vu le truc venir et je sentais que ça allait mal se passer. Donc voilà, c'était pas une surprise non plus. Mais donc voilà, le but c'est toujours d'atteindre les 500 kg d'ici la fin 2022. Donc là on est à plus de la moitié de 2022, j'espère que ça va le faire. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de, de mes max, même les estimer c'est assez compliqué. Mais donc du coup voilà, on va faire au mieux. Je me remets petit à petit de mes bobos, j'ai de moins en moins mal, même si voilà ça, ça titille encore un peu quand, quand je, me rentre, je me rentraîne lourd, etc. 2022, ça peut se faire, 2023, ce sera torché. Mais donc voilà, toujours l'objectif des 500 kg et de faire une vraiment très bonne saison suivante. Mais voilà, je vais continuer à vous expliquer un peu tout ce que je fais, tout, toutes les compétitions, tous les récaps, comment je m'entraîne. Je vais vous partager tout ça, donc du coup, vous pourrez suivre mon évolution. En force athlétique, et euh, voilà, avec ce premier objectif des 500 kilos à valider, putain. Du coup, si vous êtes encore là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore plus si vous m'avez écouté en plus d'avoir pris la peine de regarder les petits extraits de vidéos. Du coup, bah merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de Force Athlétique. J'espère vraiment vous partager tout ça. Donc euh, voilà, vous connaissez. Euh, like, euh, partage, abonnement, commentaire. Ça aide beaucoup, au référencement et à la progression. Ça fait très plaisir aussi de mon côté quand je vois tout ça. Donc euh, voilà, ça donne beaucoup de force. Merci pour tout. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut